La patience est dure, mais sa récompense est pure. Harbi yagna, te loyag de gile, mortar koumouinou. Nyon yar le wou, oh oh, mouné rakwina kari, te nek non souba aïkharit, andu biletjit, tu n'a tu du bi. Oh oh you that far over nice, Yeah, I'm surprised, I'm surprised. Whoa, be organize. Organize.